alors bonjour à tous bonjour aujourd'hui on va parler d'un petit coup de cœur de la chaîne enfin moi en particulier non oh non non non non j'ai bien, bien aimé aussi as bien aimé j'ai bien aimé aussi donc euh, voilà bah, pierre est là vous inquiétez pas il rôde autour de nous son esprit est présent mais euh, on fait cette vidéo avec sa, permis cette, sa permission pour vous parler de museum pictura oui. qui a une actu en ce moment mais on y reviendra à la fin oui avant tout on va on va parler du jeu parce que ce sont nos amis de Holy Grail qui ont sorti ça cette année. Vous connaissez Holy Grail puisqu'on a déjà parlé de... Rallyman. Ah, Rallyman Surco, GT. Euh, Rallyman. Qui est quand même... Euh, voilà, ça nous fait deux coups de cœur euh, dans l'année. Mm -hmm. Rallyman <rire> Donc, euh, merci à Holy Grail de nous livrer des, des jeux sympas. Museum Pictura. On va aller droit au but euh, pour vous expliquer de quoi il s'agit. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs. Idéalement 4 joueurs. Alors, petit truc qu'il faut savoir avant de s'y lancer, c'est qu'il faut de la place. Là, ouais. on n'a mis qu'une partie du matériel. Euh, on a mis une seule galerie de joueurs. Ça, il faut savoir que si on joue à 4 joueurs, chacun va avoir un beau plateau comme ça. Ça, c'est le plateau central. Ouais. L'idée, c'est on est dans les années folles, les années 30-40. On est ouais. euh, des conservateurs de musées. Euh, on endosse le rôle d'un conservateur de qui, musée d'un euh, musée relativement connu ouais. qui a pour but d'attirer un maximum de public et de gagner du prestige. Ouais. Pour ce faire, on va créer des collections de peintures. Voilà. et c'est ça qui m'a plu moi perso c'est qu'on joue en se cultivant parce on a plus de 180 cartes de peinture donc, comme celle-ci on, on va les montrer un petit peu ce sont des, des peintures existantes ça rigole pas donc sur une carte on va avoir le nom de l'auteur donc Fragonard hein, je vous confirme il existe une période, non un style pardon le rococo un thème qui sera symbolisé voilà, ce sera un portrait en l'occurrence là. mais là ça peut être euh, la peinture sacrée euh, rapport religieux et donc là on est sur la renaissance. On va avoir un numéro qui correspond à un auteur comme ça sera plus facile pour se retrouver dans le jeu. On va avoir la représentation de la vraie peinture. Et une petite description avec en l'occurrence l'endroit où il est vraiment exposé dans le monde. Donc le fait de se cultiver en jouant, moi ça me plaît. J'aime beaucoup le thème de la peinture euh, classique. S il s'agit de peinture classique. Je pense qu'à l'avenir il va y avoir du contemporain, ils l'ont annoncé. Et ça, l'idée m'a plu, on l'a joué avec mes enfants. Euh, et toute la famille, et j'avoue que c'est vraiment un thème qui nous a plu. On joue un conservateur, donc de cette époque, qui veut augmenter le prestige de son musée en organisant des collections d'œuvres connues, et qui va être en compétition avec d'autres conservateurs de musées, et, on le voit sur le plateau central, des musées internationaux, avec qui on va faire des échanges de peintures pour créer les galeries. Autre facteur de jeu intéressant, c'est qu'ils vont y intégrer des mécènes. Ici, on a le plateau des mécènes, puisqu'à l'époque, ça se faisait beaucoup. Euh, c'est des, des mécènes qu'on va débloquer grâce à certaines combinaisons et qui vont nous apporter des bonus. Mmh. Alors, en fait, ils nous demandent à faire des petites missions. Et si on y arrive, ça nous permet de soit gagner des points de prestige, soit, euh... soit gagner des capacités dans le jeu. Voilà. Autre particularité de jeu qui va nous permettre de gagner des points, c'est les expositions temporaires qu'on voit là-bas. Ça, c'est le plateau des expositions temporaires. C'est-à-dire qu'au fil de la partie, quand on aura composé une galerie, une galerie, c'est quoi C'est quatre tableaux qui peuvent être mises ensemble, que ce soit sur une période ou un thème, donc une période ou un thème, euh, là, on constitue une, une galerie, et avec ça, on peut débloquer une exposition temporaire, qui va nous apporter aussi des points. On voit autour du plateau central, qu'il y a une piste de score, euh, qui va jusqu'à jusqu 99, dans le, sur lequel on va faire avancer nos jetons de couleur et on, donc on va scorer, scorer, scorer, jusqu'à ce qu'un joueur atteigne 50, qui déclenche la fin du jeu, qui laisse aux autres joueurs la possibilité de terminer leur, euh, leur manche. Leur tour, hein. Et là, on compte les points. À la fin, comment on compte les points eh ben, On va regarder ce qu'on a constitué sur le plateau, le nombre de collections qu'on aurait réussi à constituer. Mmh. Si on a réussi, comme c'est décrit ici, si on a réussi à faire notre galerie centrale, non, de, comme ça, notre grande galerie au voilà, complet, voire avoir réussi à remplir son musée de tableaux, ça va nous rapporter des points. On va voir le nombre d'expositions temporaires qu'on aura faites. Et on va accumuler les points ou en perdre. Comment ça se passe euh, On va tirer des tendances, en fait. On a une époque où euh, c'est assez diluré, ça s'appelle les années folles, et l'art était très en vogue, les gens étaient avides d'œuvres d'art et, euh, et, et de culture. Donc les cartes tendances qui sont représentées par ces cartes avec un T euh, sont le cœur du jeu. Mmh. C'est-à-dire que chaque joueur déjà va tirer une carte tendance en début de partie qui va être son objectif personnel, voilà. qui sera caché là. Qui va lui permettre de gagner encore plus de points de, de prestige. Exactement, puisqu'à à la fin on va retourner sa carte tendance et on va voir ce qui est match avec notre carte tendance et ce qui va nous voilà. rapporter des points. On a une tendance publique, c'est-à-dire qu'est-ce que le public en ce moment aime mmh. voir c'est la seule carte tendance qui va évoluer au fur et à mesure du jeu, puisque à chaque manche, une manche c'est quand on a fait un tour complet de chaque joueur mmh. on va changer la carte tendance qui va influencer les points. Chaque musée international va avoir sa propre carte tendance qui va orienter les échanges d'œuvres qui se font entre les musées. Voilà. Parce que com comment tout ça, ça bouge et bon, Déjà, il va y avoir un marché, un marché, du, un marché des œuvres d'art qui va être au milieu de la table ou réparti sur plusieurs paquets, dans lequel on trouve... On trouve les différents tableaux dans lesquels on va piocher, constituer des mains. Et après, avec notre main, soit on va constituer notre galerie, soit on va échanger des cartes avec les musées internationaux en fonction des tendances. Voilà. Les tendances vont définir si on gagne des points, perd des points, ça va être un peu notre monnaie. En fait, là, deux, deux cases. Une case où en fait, il recherche un peu, ces cartes-là, et une case où plutôt il va échanger. D'accord. Et donc si on lui prend des cartes qu'il recherche, bah, nous on va perdre des points, mais on va gagner la carte qui nous intéresse. Ouais. Par contre, si on lui donne des cartes qui l'intéressent, ben là, on va gagner des points. Ah. Donc c'est une façon de scorer qui est très fine, je trouve, et très intéressante. Ah, c'est un jeu, à la fin, où tu as une salade de points, effectivement, il y a plein de façons d'accumuler ah oui, des oui, points. Oui. C'était déjà ça, vraiment... dans le muséum traditionnel euh, Oui, mais un peu moins. Il avait moins de, de moyens différents, en fait, pour gagner, euh, pour gagner ses points. Tu ne faisais pas d'échanges Parce que je ne connais que... pas du tout moi, le muséum normal. J'ai été attiré que par Pictura. Alors, tu, tu faisais des, des échanges, mais juste justement dans la défausse des autres joueurs. D'accord. Alors, en parlant de la défausse, effectivement, puisqu'on est limité mmh. à 8 cartes dans sa main, 8 cartes de tableau plus les cartes qu'on aura posées sur le plateau, on va naturellement créer une défausse qui s'appelle une réserve, c'est la réserve du musée, mmh. qui reste visible, ce qui permet aux autres joueurs d'aller piocher dedans. D'aller piocher, ouais. Et il y a une phase de jeu qui n'arrive pas tout le temps, mais qui est quand même intéressante, c'est l'inventaire. Mmh. Qui va te permettre de reprendre une tout... partie de ces cartes. Tout... Une partie de ta réserve et la de la... remixer tout la... ça. Sachant qu'à la fin du jeu, effectivement, plus tu auras de cartes dans la réserve, plus tu vas perdre de points. Voilà, donc il faut faire attention. Donc c'est un jeu qui est plein de finesse, avec plein de façons de marquer des points, qui est assez intéressante. Et finalement, pas mal d'interactions entre les joueurs, puisque, alors on constitue dans son coin sa propre collection et sa propre galerie, on est mmh. d'accord. Mais tu vas être obligé d'aller voir les tendances des autres. Quitte à piquer essayer, des cartes voilà, pour essayer de les bloquer un peu. Tu peux bloquer les autres joueurs en piquant des cartes dans les musées internationaux pour éviter qu'ils les prennent et qu'ils s'améliorent. Donc tu peux deviner leurs tendances. Oui. Et puis tu vas aller faire des échanges dans les réserves des autres. Alors que toi, voilà. tu ne pourras pas récupérer des cartes dans ta réserve. Tu vas les piquer chez eux. Voilà. Et à chaque fois que tu prends dans la réserve des autres, par contre, il va falloir payer en points de prestige. Okay. Ça, ok. Et à la fin, on compte les points. Voilà. Donc, les points, ça peut aller jusqu'à. Moi, quand j'ai fait la partie. Tu on peux aller au-delà à... Ouais, ouais, à 180. Tu peux scorer ouais. très, très vite. Si tu fais Une... les bons combos comme il faut. Ah bah tu, tu peux beaucoup. Euh... Est-ce que tu vois d'autres différences avec le muséum traditionnel Alors, Le muséum traditionnel. Euh... Là, c'était des œuvres d'art en tout genre. Voilà. Celui-ci est orienté peinture exclusivement. Tu n'avais pas, euh, en fait, euh, les. Les mécènes. Les mécènes étaient différents. Enfin, en fait, tu vraiment que la base qui est identique, sinon tout le concept On a vraiment le, le concept juste de, de base, après ouais. c'est un jeu différent. En fait. ouais. voilà, ouais. On n'a pas parlé des faveurs il y a aussi là, un deck de, de cartes faveurs qu'on va pouvoir piocher au, au fur et à mesure du jeu qui vont nous donner des petits bonus. Voilà, c'est des petits événements qui vont nous permettre bah, de pouvoir mettre une peinture gratuitement dans son, euh, donc, dans son musée, des petites choses comme ça. Quoi. Donc aucune partie ne se ressemble euh, non. donc une vraie rejouabilité je pense enfin, oui. moi c'est le sentiment que j'ai eu alors c'est pas le jeu que je vais faire tout, toutes les semaines mais euh, de temps en temps tu ressortiras ça, on joue euh, au collectionneur d'art en se cultivant et je trouve qu'on est pas mal quoi. une durée de partie, ils annoncent sur la boîte 20-30 minutes par joueur donc euh, euh, ouais, à 4 ça joueurs ça c'est vraiment quand on devient expert hein. ouais, quand en on général, est habitué au système ouais, et que voilà. c'est plus fluide, au début ouais. on, on part sur euh, 3-4 heures de jeu Ouais, Première voilà. partie. Ouais, ouais, le temps d'appréhender les, les règles et de comprendre ouais. les mécanismes. Comme vous l'avez compris, il y a plein de subtilités. Il y a plein de subtilités. Alors, il y a une dans courbe le jeu. de progression assez énorme. Mais il y a une vraie. Alors voilà, une vraie rejouabilité, je ouais. pense, puisque aucune partie ne se ressemblera. Une courbe de progression, ouais. parce qu'effectivement, plus on va être à l'aise avec le système, plus on va optimiser. Voilà, et... pour essayer de comboter un maximum les cartes avec les, les galeries temporaires, tout ça. Enfin, Exactement. A, on peut faire vraiment pas mal de choses. Ils ont annoncé deux extensions. Oui, le, le Crystal extension. Palace, c'est le, le, le, le, le vernissage. Voilà. Ouais. Donc une extension qui va nous permettre de faire des soirées privées en plus des expositions temporaires, inviter des VIP, gagner des points. Uh -huh. Et le Crystal Palace, où là, en plus, tu vas gérer l'administration de ton musée, l'amélioration du bâtiment, etc. Ah, si voilà, bien compris. Qui vont pouvoir aussi t'aiguiller bah en fait, dans comment tu vas encore plus scorer. Et un petit un petit puzzle game en fait, donc c'est un jeu dans le jeu, donc ça moi j'ai trouvé ça assez original et vraiment euh, sympa aussi. Donc déjà on en a pour quelques parties avant de bien maîtriser le Muséum Pictura de base, oui et tu rajoutes les deux extensions. Bah là, es donc parti là, pour là on peut faire plaisir heures. pour un moment, en plus je pense qu'ils vont rajouter des tableaux au fur et à mesure, donc euh, que du bonheur, avec des cartes de super qualité. Voilà, là, euh... faut, faut dire que le jeu là qu'on a c'est le proto, ça c'est un proto, ouais. voilà. et déjà et... il est beau hein. et... Déjà, on a un super plateau, ouais, euh, on a des pions euh, super quali, euh, le, je pense que le résultat final sera super fort. Ouais, ouais. ouais Merci, ouais, merci oui, beaucoup oui. Holy Grail pour, pour ce cadeau. Belle surprise. Euh, deux surprises cette année, donc entre Rallyman GT et euh, Museum Pictura, ben, on s'est bien fait plaisir avec la maison Holy Grail. Et donc l'actu de Holy Grail sur Pictura, c'est qu'en ce moment... C'est le Late Pledge, qui est ouvert depuis le 15 juin, okay. et qui est ouvert pour trois mois. Donc... Led Pledge, ça nous permet d'aller acheter le jeu même si on n'a pas backé oui, au voilà. moment du KS. Late voilà. Pledge sur Kickstarter, hein. c'est pas Ulule, c'est pas Game on Tabletop, c'est Kickstarter. Euh, oui, enfin, on va sur la page Kickstarter, on clique sur le led Pledge et ça va nous emmener directement sur, sur leur site. Il euh... y a combien de formules ben, Deux formules soit la boîte de base, ouais. qui est combien Avec euh, les frais de port. Moi, je compte toujours les frais de port. Ouais, c'est pas mal ça. Donc, voilà, bon, <rire> c'est toujours la petite ça. surprise. Euh, on est à un peu plus de 50 euros. Alors, 50 euros pour un jeu Cali comme ça. Euh... Ouais, il a quand même pas mal de matos. Je trouve ça correct. Et après, pour la totale, les deux extensions, là, on en est pour 85. Il me semble que c'est la boîte de base au prix que tu l'as dit. Les deux extensions sont en ce moment à 12 euros pièce. 12 euros, ouais. Donc ça me fait un petit, euh, petit rabais euh, sur Encore le... plus la totale. Mmh. On est sur un KS à moins de 100 balles. C'est rare, hein, Kevin Tu <rire> d'habitude. Non, euh... moi, ça m'a choqué, moi. <rire> tu sais pas faire ça, toi. <rire> tu sais pas faire ça. Mais c'est pour ça que j'ai acheté plusieurs boîtes. Non, non, bah, non. <rire> Donc voilà, on voulait en parler vite fait. Mmh. Euh... Pierre nous a laissé la main, c'est sympa. Mais on ne voulait pas passer à côté de cette petite perle. Mmh. Deuxième, deuxième surprise de Holy Grail cette année. Merci à eux. Et euh, bah allez-y. Hein. Baquer, Il faut bacquer. <rire> Et puis, euh, bah on vous souhaite euh, de bons jeux. Et de bonnes cartes. Et de bonnes cartes, bah vous savez pourquoi. <rire> Merci à tous. Allez, ciao. Salut.